Le match est fini. L'Egypte a gagné. L'ancien ami des Camerounais a gagné. Voilà l'ancien allié. Ils ont conspiré contre nous. Ils se sont associés à l'Egypte pour nous éliminer. Ils sont associés dans le stade des Camerounais. Ils se sont liés aux Égyptiens pour conspirer, pour prier contre notre mort, pour prier contre notre fin, nous, la Côte d'Ivoire. Mais on dit, c'est pas n'importe qui ont pris contre lui Quand vous êtes un pays Que des gens prient contre vous C'est que vous êtes un pays béni Et la Côte d'Ivoire est tellement bénie Que l'Égypte est qualifiée Et l'Égypte va affronter le Cameroun Et cette bénédiction de Côte d'Ivoire Là, va agir On a éliminé de la canne Mais on garde de l'espoir Voilà, qualification de l'Égypte. Mohamed Salah, Cameroun t'a soutenu. Rappelle-toi, sois reconnaissant. Le Cameroun t'a soutenu contre nous, Mohamed Salah. Tu es quelqu'un de reconnaissant. J'espère que tu vas être reconnaissant. J'espère que tu ne vas pas oublier que c'est le Cameroun qui est le peuple organisateur. Je ne dirai pas trop. Franchement, cette canne-là est finie pour la Côte d'Ivoire. Mais la fête n'est pas finie. Parce que Ivoirien, pays béni, Nationalité bénie. Il y a un gros match. Il y a un gros match. Égypte contre Cameroun. Pays organisateur. On n'est pas encore à la fin de nos peines. Ça va chauffer. Je vais voilà, j'ai fait ma valise. Je m'en vais au Cameroun. Spécialement pour ce match. Voilà ma valise. Je suis en direction du Cameroun. J'arrive. On va voir clair.